Bonjour on se retrouve pour une courte vidéo donc dans une autre vidéo je vous ai montré euh, donc les produits et euh, eh bien que j'avais testé euh, les acrygels donc du site euh, du Amazon donc euh, qui venait de, clairement de Chine, hein, c'était noté dessus euh, voilà je vous dis d'ailleurs ce que j'en pense dans l'autre vidéo donc si ça vous intéresse vous pouvez aller voir, euh, je vous montre voilà aussi donc les petites euh, capsules pop qui sont avec extrêmement courbées donc euh, voilà, j'adhère moyen et donc je me suis dit, ben, je vais enlever euh, ce produit puisque je ne veux pas garder de produits chinois sur moi d'autant plus que je suis enceinte donc c'est euh, voilà, vraiment pas l'objectif pour moi, je travaille qu'avec des produits hypoallergéniques, vegan, sans acide que vous retrouvez sur le site yournelles-international.com hein, vous avez le lien juste sous cette vidéo et je me suis dit, bon bah ben, tant qu'à faire, je vais déjà enlever les produits, alors autant que je leur montre comment, euh, <rire> comment je le fais tout simplement, donc je vais aller ma ponceuse alors avant de commencer j'ai un embout céramique donc l'embout céramique c'est pas mal euh, parce que il tient quand même assez longtemps hein. il est assez résistant euh, c'est de la couleur rouge donc le rouge c'est environ grain moyen grain moyen ça veut dire simplement euh, que je vais vous montrer de plus près voilà. comme vous pouvez le voir les petites accroches sont vraiment moyennes. Euh, donc euh, c'est plutôt pas mal c'est un bon entre deux on va dire donc moi je vous conseille euh, pas mal le, le, le rouge euh, d'ailleurs vous retrouverez bientôt ces embouts sur le site également euh, il y en a le styre international.com je vais vous sortir plein de nouveautés là pour les prochains temps Des euh, toute une gamme de semi permanents il y en aura une soixantaine de couleurs on va en rentrer régulièrement euh, Voilà, et ça va vraiment être top ce sera sous forme de, de ce packaging là euh, donc ça c'est les bases épaisses qui sont vraiment top top top qui servent à tout, qui servent à la fois en tant que base de semi permanent qui servent en tant que base de gel, pas besoin de primer pas besoin de nail prep voilà, c'est une base géniale vous pouvez faire le gainage avec enfin voilà, vous pouvez faire les poses américaines avec, c'est vraiment un produit topissime donc voilà, vous les retrouverez aussi donc sur le site, donc je vais allumer ma ponceuse, je vais la mettre en position 5 euh, non. ici voir 6, alors pourquoi je la mets assez fort tout simplement parce qu'en fait plus elle va être à une position faible et plus elle va vibrer sur l'onglet, donc en fait c'est vraiment pas l'objectif de l'avoir euh, ben, trop faible voilà. donc là je travaille sur ma mauvaise main, donc je vais bien maintenir mon pouce et en fait je vais, alors c'est un peu compliqué de travailler comme ça, donc je vais travailler vers l'avant donc euh, je... Par contre, je ne sais pas dans quel sens tourne ma ponceuse, donc je vais vérifier. Je fais doucement vers l'avant. Voilà. Si la ponceuse ne revient pas vers moi, c'est que c'est le bon sens. Si vous voyez qu'il y a un problème, euh, eh bien, il faut tourner, il faut, faut changer le sens hein, simplement. Voilà, donc je vais travailler de l'extérieur vers l'intérieur, mais euh, si jamais vous vous sentez plus à l'aise de travailler dans l'autre sens, c'est-à-dire du haut vers le bas, c'est possible aussi. Hein. Donc là, j'affine déjà le, le bord libre, et ce que je vais faire aussi, vu que je ne veux pas garder la longueur, hein, eh bien on peut... fait okay, pas mal du tout hein. on va en fait simplement enlever la longueur alors je vais le faire comme ça pour mieux vous montrer donc faites le toujours avec le haut du, du corps hein. c'est à dire que euh, vraiment travailler avec cette partie là et pas avec l'avant puisqu'avec l'avant le grain est beaucoup plus fin l'avant est vraiment fait pour travailler proche les cuticules Voilà, je ne vais pas le faire avec trop de précision hein, je finirai à la lime euh, Voilà parce que je ne veux pas trop attaquer mon ongle naturel là on voit qu'il y a pas mal d'épaisseur et donc on va bien affiner le bord libre. ah ça y est on voit que mon ongle réapparaît alléluia donc, faites attention avec la ponceuse, hein, quand même. Entraînez-vous énormément sur vous-même. Ne passez pas sur cliente tant que vous n'êtes pas vraiment au point avec, euh, avec la ponceuse. Hein. Ne faites pas n'importe quoi puisque vous pouvez vraiment faire des trous avec la ponceuse. Hein. Donc, moi, ce que je fais, c'est que la ponceuse, je l'utilise toujours pour enlever le plus gros et je finirai toujours, toujours à la lime. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que je fais des bandes. Vous voyez Je pars. Hop. et on reste pas trop longtemps au même endroit hein. c'est très très important et si jamais ça chauffe et eh bien tout de suite on enlève la ponceuse et surtout on ne travaille pas la ponceuse euh, surtout pas avec un embout comme ça sur l'angle naturel hein. surtout surtout pas donc on voit le travail de la ponceuse également dans la formation de, de base et perfectionnement hein, qui est extrêmement complète je vous accompagne pendant 6 mois et donc ça vous permet vraiment d'avoir un super niveau en fin de formation d'ailleurs si vous voulez en savoir plus vous pouvez me joindre par téléphone et puis vous trouvez aussi toutes les infos sur le site Your Nails et aussi donc euh, l'accès aux euh, cours gratuits aussi je vous offre une petite formation d'initiation gratuite et j'ai plein de super témoignages euh, de, de filles qui m'ont dit qu'elles ont déjà appris plein de choses dans cette formation d'initiation alors que euh, voilà c'était une formation gratuite et puis elles se sont dit euh, voilà qui ne tente rien à rien, hein, c'est gratuit, je vais tester et puis euh, qui m'ont dit ben bah, j'ai passé une semaine en formation j'ai appris moins que ce que j'ai euh, que que appris là en, euh, en quelques heures avec toi donc voilà si jamais ça vous intéresse donc je finis comme je vous l'ai dit à la lime alors quand je travaille sur moi même je maintiens bien mon doigt et vu que c'est ma mauvaise main enfin c'est ma main droite donc du coup vu que je suis droitière je travaille avec la main gauche eh bien j'ai tendance à plutôt bouger la, le doigt et à tourner en fait le doigt de cette manière là plutôt que à avancer la lime ça me demande plus d'efforts en fait de travailler avec la main gauche avec le bras qui, qui, va tour, qui va qui va faire des allers-retours qu'avec finalement euh, ben, mon pouce que je vais bien maintenir avec mon index et donc que je vais venir bouger. Voilà. Donc là je préfère tout enlever. Hein. Si vous avez regardé l'autre vidéo, vous avez vu que j'avais une base. Donc pour protéger un peu mon ongle, là je vais carrément faire une vraie dépose, tout simplement parce que euh, je ne veux vraiment pas du tout qu'il y, euh, qu y ait ces produits-là qui restent dessus. Hein. Donc même s'ils étaient protégés, donc mes ongles par, par ma base. Euh, la base, je vous rappelle, c'était celle-ci. Donc la nude. Hein. Je vous la montre. Voilà. Donc il sert vraiment à tout, hein, c'est ce que je vous ai dit avant. D'ailleurs là, on peut voir, ça fait trois semaines que je l'ai sur les ongles, deux, trois semaines, et elle n'a pas bougé. Alors bien sûr, elle n'est pas brillante, hein, j'ai pas mis de finition ou quoi que ce soit dessus. Euh, elle est légèrement noircie sur l'avant parce que, voilà, j'avais pris un petit produit de teinture et, et euh, un petit... Euh, Petit shampoing bleuté, et donc euh, du coup, voilà ça a un tout petit peu euh, d'éteint dessus, mais en tout cas, vous voyez qu'elle tient super bien, sans primer, sans nail prep, vous n'avez pas besoin de vous embêter avec tout ça. Et oui, c'est possible, moi j'essaye toujours d'avoir les produits qui tiennent le mieux, qui sont le plus naturels possible, et avec donc le moins d'étapes possible puisque le primer contient des acides... Bon, il des primers sans acide, mais c'est quand même pas l'idéal. Et donc, du coup, euh, voilà, moi, je suis un petit peu contre tout ça. Donc, on évite. Voilà, je prends juste encore mon petit carré pour fignoler tout ça. Donc, c'est déjà un vieux carré hein, qui me permet euh, vraiment d'enlever juste les stries de la lime. Et on va prendre un petit carré de cellulose. Avec du cleaner, vous retrouvez tout ça sur le site, vous avez le désinfectant aussi, tous les autres gels, et comme je vous l'ai dit, bientôt plein de nouveautés. Et voilà, ma dépose est faite, je peux à présent, et eh bien, refaire une nouvelle pose par dessus, alors par contre ne faites pas la dépose systématiquement, hein. faites-la uniquement si vous avez des décollements ou des choses comme ça, ça pareil on le voit dans la formation puisque vous pourriez attaquer votre ongle naturel, comme vous pouvez le voir le mien est très bien, là il est sain, il n'a pas de problème, il est euh, suffisamment costaud encore hein, malgré euh, le fait que je sois enceinte, Ça, ça joue aussi, beaucoup. D'ailleurs, on parle beaucoup beaucoup des clientes aussi dans, dans la formation et on leur pose beaucoup de questions sur leur état de santé. On fait vraiment un check-up avec elles avant euh, de, euh, de pratiquer et ça, ça prouve aussi le, le professionnalisme et euh, ça donne vraiment envie à vos clientes de revenir. Donc, je vous dis à très très très bientôt dans une prochaine vidéo. Euh, Dites-moi si ces vidéos euh, vous aident et si euh, finalement, bah, vous avez envie de voir d'autres choses. Donc, dites-le-moi dans les commentaires et je je serai ravie de vous faire d'autres vidéos. Donc je vous dis à très très très bientôt et puis bah, merci de regarder mes vidéos.